Salut à tous, c'est H. Hello. Je <rire> <rire> suis désolé. Non, c'est pas grave. Et bienvenue sur euh, Ocuscopus. Et là, cette fois, on est sur Absolver. Et on tu veux battre. Mais le problème c'est qu'on oublie de se, soit <rire> se terminer, soit se barrer et se remettre en coop après. Euh, ah, alors attends. Parce que tu m'as frappé. Ah, ah, <rire> aïe, <t 'as... rire> et on va vous présenter le jeu à euh, euh, Absolver, donc du coup on va se battre. T'es sûr que tu veux... Ok, tiens, on va bah, finir la parce combat, que alors. présente ta classe, présente la mienne rapidement et puis euh, on se fight. Voilà. Donc moi je fais du wine Fall. J'exquive sur le côté, je frappe assez rapidement. C'est le style du papa de Bruce Lee. C'est ça. En fait, du papa de Bruce Lee, enfin son entraîneur, entre guillemets. Ouais, son mentor, euh... t'as vu Voilà, c'est son mentor, c'est un gros mentor, il dit plein de trucs. <rire> <gros. rire> J'aime pas trop les mentors, moi. <rire> ouais, moi non plus. Eh, bah tiens, eh. J'ai qu'à leur montrer en même temps, par la même occasion. Euh, le combat, comment ça se passe Eh ben, il suffit de frapper l'adversaire. Donc, vous avez plein de styles de combat. Comme vous voyez, là, il se protège... Là, il s'est pas protégé. Et moi, je me protège aussi à côté. Hop Et je peux esquiver certains de ses coups. Et là, j'en ai esquivé aucun. <rire> <rire> T'es vraiment fort. Hein et il m'a enlevé la moitié de ma vie. Et regardez bien. Si je frappe en martelant comme un bourrin, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas dans Tekken, les gars. Il faut frapper avec un timing vraiment minutieux. Genre, par exemple, quand vous avez votre personnage qui commence à devenir jaune à chaque coup. Regardez. En fait, il devient jaune. Il y a une petite aura jaune, là. Si vous frappez au bon moment, au moment où le l'aura jaune commence à apparaître, et ben vous enchaînez vos coups comme des dieux. Et moi j'y arrive pas, vous voyez. Parce que j'ai pas de skill. J'ai pas de skill. J'essaie essayé d'arrêter des coups, mais c'est pas, si hein. ouais, bah, il... un... Alors... pas si simple. Ouais, mais. Même pour ça, un timing parfait, c'est pas si simple. Bah C'est clair, et toi, toi, c'est les contres que tu gères, ouais. hein, c'est ça, toi <rire> Moi, je bloque le coup de l'adversaire et je le stun pendant une fraction de seconde, ce qui peut permettre de retourner le combat euh, si c'est bien joué correctement. Mais voilà, tandis que. Vu comme ça, ça a l'air classe, euh, en réalité, c'est super compliqué de, de, de placer un truc comme ça. Quoi. Les stances, il y en a quatre. Par exemple, là, j'appuie sur R2 et euh, je peux changer de position. Donc, de la même manière que ah, For Honor, mais... et suivant chacune des quatre positions, on peut euh, attribuer des, des coups. Donc, on peut, on peut apprendre des coups, justement. Ça, c'est une, une particularité du jeu, c'est qu'on peut fabriquer son propre style de combat. Et ça, c'est super intéressant, surtout pour nous deux, qu'on est on assez collectionneurs. Donc, c'est un peu... Euh... Ouais, voilà. Il y a des styles de combat, de tous les styles de combat différents. Donc, des 3D styles disponibles. Vous pouvez utiliser, même si vous faites du Rainfall, des styles de combat du force Forsaken, par exemple. Voilà. En sachant ça, que, de la même manière que Dark Souls, il y a des caractéristiques et euh, certaines compétences se scalent, enfin, utilisent... Euh, des caractéristiques, il y aura des coups de poing ou des coups de pied comme celui-là par exemple qui vont plus se mettre sur la force se scaler sur la force et plus on aura de points en force plus on aura de points de dégâts idem pour la dextérité voilà. et compagnie à chaque niveau normalement on prend un point que vous pouvez attribuer donc, soit dans la mobilité soit dans la force, la dextérité, la vitalité la résistance et la volonté euh, donc juste pour info euh, donc, les attaques vont, vont avoir besoin de 3 euh, compétences. la mobilité, la force et la dextérité ça dépend de votre style de combat Ce sera toujours précisé dans, dans l'attaque que vous utiliserez quel style il a, il, il a besoin donc euh, la mobilité, la force et la dextérité c'est pour les coups que vous ferez qui feront donc, de plus ou, plus ou moins de dégâts grâce à ces trois euh, compétences la vitalité, bah c'est la vie hein. plus vous avez de vie, moins vous, vous ferez tuer rapidement euh, la résistance, donc ça permet d'enchaîner et d'éviter plus d'attaques quand on est en garde c'est clairement l'endurance voilà. quoi c'est un peu l'endurance entre guillemets Donc euh, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'encaisser Le plus possible donc si vous avez un mec Qui est pas très résistant c'est assez intéressant D'augmenter la résistance euh, Si aussi vous avez La volonté également qui va vous servir Pour les cristaux que vous voyez coller en bas à gauche De mon cul <rire> Donc ces cristaux bien. qui Voilà c'est ça donc toujours en bas à gauche de l'écran Donc cette fois ci euh, là où vous voyez Le petit cœur et juste à droite La flèche c'est des petits pouvoirs Donc regardez ma vie est de moitié là vous pouvez le constater. Donc, je vais frapper H en ayant activé ce pouvoir. Donc, il s'active par les flèches, si vous êtes sur une manette. J'ai activé le pouvoir, et là, je vais le frapper. Regardez ce qui se passe avec ma vie en haut à, en haut à gauche. A chaque coup que je placerai, pendant que le pouvoir sera actif, ma vie va monter. Par contre, si H me place un coup, le pouvoir s'arrête net. Et là, il faut attendre que les cristaux se rechargent. Donc, ils se rechargent assez rapidement en combat. Donc, profitez-en. C'est des petits pouvoirs qui vont vous aider... Vraiment à, à renverser un, le cours d'un combat. Regardez par exemple, là on a un peu inversé nos... <rire> je, je, je lui ai mis plein de coups donc forcément il s'est pas protégé. Mais cette fois-ci c'est lui qui a presque plus de vie et moi qui en ai récupéré pas mal. Je fais la musique d'ambiance pendant que H est en train de martyriser le mec avec pas beaucoup de vie. Et je tombe. <rire> <rire> Ça c'est fait... Alors, je, me ramène, euh, je, je vais te rejoindre. Ah, ça, c'est l'avantage de réapparaître toujours euh, sur les petits points là, parce que du coup, je suis pas trop loin. Eh, Et... pourquoi je me mets en garde, moi Je vais t'encourager. Vas-y, mon pote. <rire> Bien joué. Plus vous frapperez des gens... Vous apprendrez des capacités. Regardez ce qui s'affiche à côté de mon personnage. Vous avez vu Ça, c'est quand vous avez appris des capacités de l'ennemi. Mais pour ça, il faut le battre. Vous allez avoir en fait plusieurs coups que vous allez esquiver. On va vous montrer avec eux, par exemple. Vas-y, prends celui de celui que tu veux et moi je prends le reste. Voilà. En fait, les coups, voilà qu'on esquive ou qu'on se prend dans la tronche, enfin qu'on a qu'on a réussi à contrer, va euh, va montrer une certaine barre d'expérience en fait. Et cette barre d'expérience. Euh, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, euh, plus vous vous battrez, plus vous apprendrez de coups. Voilà, c'est pour résumer. <rire> et il faut bien les esquiver si vous voulez les apprendre correctement, et surtout, battre l'ennemi. Si vous ne le battez pas, vous n'avez rien appris du tout. C'est la victoire qui fait que vous avez réussi à apprendre quelque chose. Tout à fait. Que vous avez réussi à apprendre quelque chose. <rire> tout à fait. <rire> ah là, par exemple, j'ai appris... Il euh, y a un coup de pied que je vais peut-être apprendre si, euh, si j'arrive à le battre. Bon, oh là on est en plein duel Mexica. Ah la. Mais. Hey. Il maîtrise le même style de combat que moi, je pense. Et puis c'est un mini-boss en plus donc. Vas-y, j'interviens pas. Ah bon Ouais. Oh, pas mal, je savais pas ça. Hop. Oh. Oh. Hop. Je suis concentré. <rire> ouais. Hop, oh, personne n'a rien vu. <rire> euh, euh, non, non, non, il s'est rien passé. <rire> et j'ai gagné un truc, épuisement 1. Ouais. Je crois que c'est un nouveau pouvoir. Et euh, du coup, on va continuer à se battre un peu et puis euh, martyriser euh, les gens. Ah, oh, il cueille des fruits. Ah. Et bah, moi, tu vas juste te montrer ce que je vais te cueillir. Alors, ouais, faut faire gaffe quand on se bat à deux contre un mec parce qu'en fait, il peut se passer un truc c'est que c'est ton pote qui peut te péter la gueule. Ouais, c'est ça qui est assez drôle. Mais... Ouais, <rire> parce que c'est déjà arrivé en fait euh, qu'on qu se martyrisse tellement la tronche. Tu vois là, comme on s'est tapé le... tout à l'heure, on est ennemi. On est considéré comme ennemi. Et du coup, euh, quand j'utilise un... un pouvoir, ça te ça, ça, ça touche aussi. Voilà, c'est ça. Donc, et là... Je peux repasser en coop en te proposant une coop. Et oui, et moi j'accepterai la coop en te faisant une grande inclinaison. Oh, un trésor voilà, certains endroits vont vous mener à des trésors Donc ce sera pour votre équipement Qui va vous permettre d'être beaucoup plus résistant Beaucoup plus endurant Ou autre, etc J'ai l'impression que c'est plus pour la résistance Parce que moi je n'en mets pas Parce que moins j'ai de fringues Plus plus je suis à poil en fait Et plus je serai rapide Ouais, alors que moi je euh... peux me faire mettre Voilà <rire> Et j'accepterai volontiers À ce que tu ailles te faire mettre Tant que c'est par moi Hmm, D'accord, c'est bon à savoir. <rire> voilà, et en fait, euh, donc, euh, ça beau. Et en fait, voilà, plus moi je suis léger, plus ça ira. Plus il a de résistance, donc H, et plus il encaissera les coups, et ça sera vachement important, vu que lui, c'est à la base de contre que ça va se faire, tout, ouais. son, tout son gameplay. Tout à fait. Et, euh, oh mon dieu, j'ai un tir de ma vie, et il y en a un qui est armé d'une épée, là Ouais, wow, c'est lourd tout ça ouais euh, là c'est moi j'ai pas l'habitude euh, je sais pas je suis pas habitué de ce genre de choses et tiens tu vas tu vas aller dans le vide voilà je suis tombé par terre <rire> <rire> toi aussi <rire> j'ai envoyé le mec alors attends je t'ai envoyé un gars peut-être ouais et, ah, bon yeux, oui. et oh là là vache il est assez balèze lui hein. voilà c'est ce qu'on appelle se faire euh, se faire défonce. mais moi ça il prend la pause genre euh... Du... Et oh, ouais c'est bien ouais, ouais voilà vous voyez eux c'est des cheaters là en fait eux. Il y en a plein dans le jeu des PNJ cheaters <rire> <rire> <rire> On rage pas du tout parce que Ouais ouais voilà. ouais, ouais, ouais on est bons joueurs hein, Comme vous pouvez le voir Pfff ouais, ça me casse les couilles Eh ça. Ouais. Ouais, ça faut s'y attendre les gars De crever et crever et crever vous savez pourquoi Répondez putain il Bah oui ré... pourquoi il ne pas vous savez pourquoi Parce que ce jeu, euh, il est difficile. Hein. Il faut dire ce qui est. Et là, là ils font moins les malins là. Arrête Oh là là Alors là, voyez là j'ai les coups. Là. Et qui c'est qui fait le mal Aïe aïe aïe. Désolé. C'est pas grave. Là ils font moins les malins là les gars. Tu vois quand on commence à enchaîner les coups rapidement. Ah oh putain, pardon C'est pas grave. Eh et... Voilà <rire> C'était nul à chier T'es mort <rire> Je suis glissé, j'ai fait une espèce de glissante attends. de merde et je suis tombé Je viens de tendre ma main. Vas-y, étends moi là. Ah Ah, attention Je suis tombé par terre, c'est la faute à Absolver. Non <rire> Alors Oh, oh non Oh non, mon copain est tombé après m'avoir morceau. Sa... Et eh ben je tombe aussi. C'est ce qu'on appelle la naïveté. Le mec qui saute d'un pont, je saute d'un pont également. Ouais. <rire> Mais notre naïveté, c'est ce qui nous dit. Un avantage aussi, quand on est à deux, c'est vraiment que, Vous voyez, quand on tombe sur des gens comme ça qui nous enchaînent, et eh ben notre copain, il est là pour nous aider. <rire> Qu'est-ce que c'était Alors oui, le jeu présente quelques bugs de son des fois, vous voyez, comme vous pouvez le constater. <rire> Donc voilà, le, jeu, le style de combat est excellent, en fait, le, le style de jeu est excellent, le, le style de combat est excellent, le jeu de style. Le <rire> excellent de style de jeu de combat. Ça c'était la vidéo de présentation un petit peu abrupte, comme j'ai dit tout à l'heure, et que je répète sans cesse parce que je viens de découvrir ce mot sur internet grâce à Wikipédia. <rire> et euh, du coup, on va pouvoir conclure sur, sur, sur ça. Euh, donc voilà on vous a bien présenté je pense le jeu Son principe Donc voilà c'est du pvp faut pas se le cacher quand même Il Y'a de la possibilité de coop <rire> C'est sûr hein T'as déjà, déjà vu le film <rire> Non <rire> J'ai pas compris c'est quoi comme film <rire> C'est quoi le film Je t'écoutais pas je faisais une blague de merde Le bon, <rire> l'abrupt <rire> Et le truand <rire> Le bon l'abrupt. <rire> tu te fous de ma gueule Non, non, non. <rire> voilà, le bon l'abrupt, le truand, ben, je pense que <rire> ça résume un peu bien ce que je viens d'apprendre. Parce que nous, en vous apprenant des trucs, on apprend également énormément de choses. Attends, j'ai un fou rire, il m'arrive. <rire> <rire> Attends, j'ai une idée. Voilà, nous, comment on présente les jeux, hein? Ouais. On les présente avec beaucoup d'intérêt, on y met énormément d'amour et beaucoup de sexe! Tu t'es énervé là? Ouais, non, mais ça m'a saoulé! T'es énervé là? <rire> Alors là <rire> Regardez à quoi se résument nos combats nous deux. Tu t'es énervé là Ouais. Ah, ah, tu t'es énervé, moi je me suis énervé moi. Ah ah ouais Tu, te, tu me te provoques Ah ah tu t'es fait le pouvoir ah, Contre, ah tu t'y attendais pas Ouais je savais pas que t'allais contrer Vous savez ce qu'on dit, qu qu dit De nous quand on se bat On dirait deux chats dans la rue Oh Oh <rire> Oh, oh long. Day. Oh, my Piano! Alors, on va s'arrêter là, peut-être, non? Un patoufla, flat! Un les coteaux!